Bien, euh, bonsoir. Euh, jeudi, jeudi d'Ali, euh, donc on est là sur la place de la République tous les jeudis sans aucune euh, exception depuis le jeudi euh, 1er octobre 2015, donc ça va faire euh, plus de 5 ans et demi. On va sur notre sixième année. Donc euh, on est avec notre ami Marc qui a eu euh, une disponibilité parce que très pris par son travail. Alors je vais dire il est cheminot malgré que le statut de cheminot est euh, subi euh, comme tout les entreprises publiques qui avaient été mises en place par le Comité national de la résistance euh, et subi euh, les foudres euh, du MEDEF et donc soit maintenant réduite à être euh, une, euh, une galaxie d'entreprises privées. Malheureusement, de Manière mensongère sur les trains, on voit encore ce logo Société nationale des chemins de fer. Il faudra peut-être un jour s'en occuper, se faire vacciner contre ces ignobles privatisations. Donc, jeudi 15 juillet 2021, euh, une émission euh, radar spéciale, vu qu'on avait arrêté nos émissions, qui s'intitule Le président Knock. Alors, Knock, euh, c'est une. Euh, c'est une pièce qui s'intitulait « *Knock*, ou le triomphe de la médecine », une pièce de, de Jules Romain. Euh, cette pièce, il l'a écrite dans les années 20, donc euh, dans l'entre-deux-guerres, entre la fameuse « Der des der », vous savez, la dernière des guerres, c'est un petit peu comme le dernier confinement. Euh, et elle a été créée la première fois à Paris, à la Comédie des Champs-Élysées, le 15 décembre 1923, par un certain euh, Louis Jouvet. Alors, Louis Jouvet d'ailleurs avait, avait été pharmacien avant euh, d'être comédien et euh, Jules Romain a mis dans le mille. C'est-à-dire qu'un euh, siècle avant les déboires que nous connaissons aujourd'hui et euh, ce 14 juillet où euh, la pastille du président Knock euh, a du mal à passer, euh, celle euh, d'une vaccination obligatoire, eh bien nous, on est là pour bien expliquer qu'Ali qui est en prison et euh, eh bien il est en prison en Arabie Saoudite et que et eh bien le groupement des industriels français de l'aéronautique la, de et, et du spatial dans le cadre de la crise du Covid-19 a touché de l'état français 15 milliards d'euros dont 800 millions d'euros pour l'aéronautique militaire donc euh, pour financer euh, des hélicoptères pour monsieur euh, Mohamed Ben Salman, et aussi des rafales pour la charmante dictature égyptienne d'Al-Sissi, dont le coup d'État a été financé aussi par le prince Mohamed Ben Salman. Ce même prince Mohamed qui a fait assassiner un journaliste au consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul le 2 octobre 2018. Donc on voit bien le genre de crapule auquel on a affaire. Donc nous avons le président Knock qui est un voyou dans le vol légal de l'argent public, vu qu'il a beaucoup travaillé à ce qu'on appelle de manière en joyeux euphémisme l'optimisation fiscale au sein du Luxembourg, qui est un État membre qui représente bien ce qu'est l'inique gouvernance de l'Union Européenne. D'ailleurs, gouvernance que les Français avaient refusée par référendum d'initiative présidentielle le 29 mai 2005. Donc voilà. 2005-2015 mais là on est en 2021 et en plein mois de juillet et eh bien de manière euh, choisie c'est à dire il faut arrêter de dire que ces décisions c'est n'importe quoi euh, l'obligation vaccinale ne concernera pas les gendarmes ou les militaires pourquoi euh, parce que les gendarmes les militaires et la police euh, ont obtenu le train gratuit et on va pas quand même euh, euh, leur imposer euh, des thérapies euh, qui sont des technologies de rupture dont on ne connaît pas à moyen et long terme les, les conséquences alors qu'ils sont les, le, le garant de la docilité euh, du peuple qui s'il se met légitimement à protester euh, se verra des mains arrachées, des yeux crevés ou même simplement euh, s'il essaye de s'amuser au moment de la fête de la musique euh, on enverra les, les troupes du préfet donc euh, euh, le reliquat impérial euh, de la République française, euh, mutiler, matraquer et, et gazer euh, ces pauvres jeunes français qui ne veulent qu'une seule chose, s'amuser, car s'amuser est un crime. Donc on le voit, le festival de Rillac du théâtre de rue est annulé. Voilà, donc ne faisons pas croire que euh, dorénavant dans le spectacle et pour les intermittents, euh, c'est la joie et la bonne humeur dans, dans notre démocratie, comme l'intitule euh, l'ignoble Jean-Luc Mélenchon. Non, euh, c'est annulé et maintenant les personnels de santé qui avaient été euh, euh, euh, honorés d'une... Euh, d'un hochet fabriqué en Chine, donc une petite médaille, et euh, qui avait vu leur morale remonter, parce que euh, les populations euh, confinées de manière sanitaire applaudissaient à 20h à la fenêtre, Eh bien ils n'ont touché pas un copec, et euh, on s'aperçoit aussi, euh, comme l'a d'ailleurs bien expliqué la Cour des Comptes, que la pénurie de masques, qui au début de la crise était décrétée comme totalement inutile, eh bien, était liée au fait que l'État, euh, alors qu'il était au courant qu'une pandémie euh, se préparait, n'avait pas jugé opportun de réinvestir dans l'achat de masques qu'ils qu avaient euh, purement et simplement détruits. Donc ce n'est que ça. Ce, la réalité, c'est qu'on n'en a rien à faire, strictement rien à faire, de l'intérêt général et surtout pas euh, de la santé euh, des populations qui vivent sur les territoires euh, français. Effectivement si on en avait à faire de la santé eh bien euh, je n'aurais pas été au nom de radar euh, couvrir à la Bourse du Travail de Paris donc euh, à une rue d'ici euh, une conférence de presse qui était tenue euh, euh, par euh, Annie Thébomoni, qui représentait l'association Henri Pesra, euh, par euh, un cabinet d'avocats et aussi par un militant de l'UDCGT qui avait le matin même du 6 juillet 2021 euh, déposé euh, plainte pour mise en danger de la vie d'autrui dans le cadre de l'absence la, de, de gestion euh, des conséquences de l'incendie du 15 avril 2019 de la cathédrale Notre-Dame de Paris qui a dispersé dans l'environnement l'équivalent de 400 tonnes de particules de plomb, c'est-à-dire l'équivalent de 4 années de particules de plomb de tous les industriels français. Voilà, donc en un seul incendie, on a libéré sur Paris 400 tonnes de particules de plomb, et je sais qu'aujourd'hui, sur euh, l'esplanade les euh, Jean-Paul II, qui se trouve devant la cathédrale Notre-Dame de Paris, qui avait été réouverte et qui est à nouveau fermée, eh bien, on a, par rapport aux normes sanitaires, on a dépassé les normes de plus de 1000 fois. Vous entendez bien, de plus de 1000 fois. Mais bon, communiquez là-dessus et distribuer de la pectine aux enfants des écoles ou euh, faire fermer les écoles, euh, faire décontaminer les cantines. Euh, tout ça n'a pas fait du tout partie du programme. Le seul qui s'est occupé de faire quelque chose, c'est euh, le préfet allemand qui, par les pompiers, a fait passer à la lance à incendie la cour de la préfecture parce qu'il n'avait pas envie quand même de respirer trop de particules de plomb et d'en emmener sur ses semelles. Et puis après, avec la canicule, il s'est fait aussi installer une clim dans son bureau parce que, comment dire, quand on touche 6 000 euros par mois euh, pour tenir euh, en respect euh, les populations euh, civiles, eh bien oui, on a le droit quand même euh, à quelques petites euh, récompenses. Donc euh, voilà euh, l'état de ce que tous les collaborateurs de 5 Vème République, de l'extrême gauche à l'extrême droite, osent encore appeler notre démocratie. Non, euh, cette application, soi-disant, d'une... Euh, d'une obligation de vaccination euh, au personnel de santé euh, qui, si elle est acceptée par la population, sera euh, certainement élargie à tout le monde sauf peut-être effectivement aux militaires et aux forces de l'ordre eh n'est euh, qu'un acte de plus d'un autocrate pour une soumission aux intérêts de grands laboratoires pharmaceutiques. Effectivement, une, les statistiques sont très claires par rapport à l'étiologie et à la morbidité euh, de ce coronavirus dont on ne connaît toujours pas l'origine, euh, étant donné que... Si c'était une zoonose, il y aurait eu un autre intermédiaire entre la chauve-souris et l'homme. Et cet autre intermédiaire, on ne l'a jamais trouvé. Ce qui fait que la théorie, hein, euh, qu'elle soit sortie d'un laboratoire, que ce soit Fort Detrick ou le, un laboratoire à Wuhan, ou un laboratoire ailleurs, est de plus en plus forte, mais elle n'est pas démontrée. Par contre, elle, qui a été longtemps dénoncée dans les médias comme étant une théorie complotiste, eh bien, actuellement, elle regroupe chez pas mal de scientifiques carrément 9 chances sur 10. Donc, on ne s'occupe pas des conséquences de l'incendie de la cathédrale Notre-Dame au niveau de la santé euh, des populations, mais là, tout à coup, on voudrait nous faire croire qu'en imposant cette vaccination obligatoire, on se préoccupe de notre santé. Et eh bien, c'est faux, parce que statistiquement, 91% des morts, entre le 1er mars 2020 et le 1er juillet 2021, 91% des décès liés à la Covid-19 sont des personnes qui ont entre 65 et 100 ans. Donc, la mesure simple, plutôt que de piquer euh, les anciens dans les EHPAD au Riveau ce qui était une espèce de forme d'euthanasie administratif euh, déguisée, eût été simplement de prendre des précautions, les masques, comme je l'avais montré dans une vidéo postée par euh, un expatrié alsacien qui euh, vivait euh, à Hong Kong, où tout le monde portait des masques sans que cela soit obligatoire. Et donc sur une population de plus de 8 millions d'habitants en trois mois, il n'y avait eu que trois victimes. Alors que dans une population équivalente, c'est-à-dire New York, avec ses 8 millions d'habitants, eh bien durant ce même trimestre, il y avait eu plus de 5 000 victimes. Donc, on le voit bien, les masques qui n'ont pas été distribués et dont on disait que la population n'avait pas besoin, aurait été la seule mesure qui aurait permis de juguler rapidement cette épidémie. Et aujourd'hui, la vaccination, on le sait, ne protège pas contre le fait d'attraper à nouveau le Covid, et contre le fait aussi d'être un porteur sain, c'est-à-dire un porteur asymptomatique, mais on voudrait dans la population diviser et criminaliser la partie de la population qui refuserait cette vaccination. Et moi, j'ai à côté de moi mon ami Bruno Coelho, qui est vacciné et qui a, qui a été quand même contaminé à nouveau euh, avec la Covid-19. Et donc, il peut parfaitement témoigner euh, que le, la vaccination ne protège pas contre la Covid-19. Voilà. Alors, disons que euh, le 5 mars euh, 14h17, j'ai été vacciné dans un, euh, dans un cabinet médical à, à Levallois et euh, trois semaines plus tard, euh, un week-end où j'étais dans une maison de repos, euh, j'ai commencé à ressentir des fatigues, mais bon, rien de plus, mais euh, fatigue vraiment. Et le 31 mars, euh, j'ai su que j'étais asymptomatique et donc 10 jours de confinement ce qui m'a paru intolérable au début alors euh, il y avait aussi un problème dans cette maison de repos c'est qu'on était tous on était, le masque n'était pas obligatoire les seuls qui, qui avaient le masque c'était le personnel soignant on mangeait dans, une, dans un réfectoire où il n'y avait pas de distance. Et ça, c'était insupportable. C'était insupportable parce que petit à petit, il y a eu des, des cas de Covid qui se sont, qui se sont déclarés. J'ai même un copain qui est peintre là-bas, qui avait son voisin de chambre à 81 ans. Euh, lui, il s'est inquiété parce que son voisin de chambre euh, toussait. Et pendant une semaine, il a alerté l'infirmerie et l'infirmerie n'a rien fait. Ils se sont mobilisés au bout d'une semaine. Et ça, c'est un scandale. C'est un scandale. Je sais que j'ai connu quelqu'un aussi qui avait sa grand-mère dans une EHPAD. Pareil, elle est morte du Covid. Les patients, pareil, n'avaient pas de masque, pas de distanciation et tout ça. Pour la Vous les oui, de, de, de fait, de alors moi ça a toujours été mon discours, les, les gens qui disent que les, les décisions gouvernent. Oui, oui, mais on va, on va, on va, boire on un va voir après, un coup après. Mais, ah, mais, euh... non, mais après, je peux pas. Il faut que j'aille acheter du fromage chez le Turc là. Ah mais ça c'est important. Que, parce que ce qui ferme à 8h30, et c'est du fromage, tu sais, blanc, très compact. Mais il est où le C'est ce, ce 80, On ne met trop pas de prix encore. Oh, bah tu y C'est ce euh, du fromage grec, très, très, oui, oui. très compact. Oui, oui, oui. Est ah oui, oui, oui, c'est un peu cher. comme la feta. Voilà, dans tout compact, j'achète du pain libanais. Ouais. Et, et c'est euh... dans l'huile Oui, c'est dans oui, l'huile. C'est super bon, ce et bon. Et en fait, on a un pass après. D'accord. C'est pas, pas une question d'heure. Si on va là, on a un pass anti-vaccin. Non, pro-vaccin. T'as le pass fromager Non, on a le pass fromager qui donne le droit d'aller au bistrot. Ah ouais Voilà. C'est une dérogation. Oui, mais de toute manière. Euh, pour le, pour le Parce moment. Parce qu qu'est-ce là pour boire un coup On ne va pas tout le temps parler des vaccins, là. Non, mais on ne parle pas des vaccins. Particulièrement. Non, mais c'est un peu lourd. Hein, c'est un peu lourd. Puis alors la dictature. Euh... Non, mais vous rigolez, quelle dictature. Euh... La dictature. C'est de la névrose. C'est de la névrose, la dictature. Quelle dictature. Mais quelle dictature. Quelle dictature. Alors, Déprimant. Ouais. Ça n'a rien de déprimant, au contraire, c'est drôle. Ouais, Moi, ça ne me déprime pas du tout. Je trouve que ce qu'il faut, euh, par rapport à cette situation, c'est de bien voir justement comment les gens qui veulent être Macron à la place de Macron sont en train d'essayer de l'instrumentaliser. Alors qu'ils ne se sont jamais offusqués, mais pas un seul instant, euh, quand il y a eu l'incendie euh, de, de l'usine de traitement des eaux d'HR, dont ils sont responsables, euh, eh ben, ils ont passé l'histoire sous le boisseau. Euh, la contamination au plomb euh, de l'incendie de Notre-Dame le 15 avril 2019, on passe à côté. Euh, je dirais euh, l'ubrisol euh, avec euh, la toiture et l'amiante et les fils d'amiante sur toute la ville, on passe à côté. Il ne faut pas oublier que, quand j'ai cité les statistiques sur les 91% de personnes mortes, sur les 111 000 morts, entre le 1er mars 2020... Et le 1er juillet 2021, au-delà au du chiffre, les chiffres ça veut rien dire, parce que moi ma maman est morte, euh, et je ne sais pas si elle est comptabilisée dans, dans ce chiffre, mais peu importe, parce qu'effectivement il peut y avoir des comorbidités, donc il faut arrêter aussi de tout mettre sur le dos euh, de la Covid-19. Mais parallèlement, il est mort simplement à cause de l'air vicié, c'est-à-dire à cause des problèmes. Euh, de gens qui ont de l'asthme et autres, sur la même période, il est mort 60 000 personnes à cause de la pollution atmosphérique. Donc, il faut réellement euh, comprendre qu'il euh, y a une instrumentalisation euh, politique, mais qui est générale, qui n'est pas celle d'Emmanuel Macron, qui, qui est celle d'une classe politique. Actuellement, il n'y a que le Vatican qui a imposé euh, le vaccin obligatoire, mais je dirais, ça se comprend, parce que le Vatican, c'est une gérontocratie. Donc, euh, euh, ils ne sont pas particulièrement connus pour être une, une secte démocratique. Euh, donc, euh, et pour eux, comme c'est en grande majorité des gens qui ont plus de 65 ans, effectivement, si tous les cardinaux meurent de la Covid, et, et, et, ils auront du mal à faire de la fumée blanche. Donc... Euh, euh, il y a des situations où la chose est compréhensible et il y en a d'autres où effectivement il s'agit de sanctuariser des profits de grands laboratoires pharmaceutiques. Parce que voyons bien plus loin que le bout de notre nez, s'il arrive à imposer ça, on va le généraliser. Et après, quand il y aura des nouveaux variants, parce que ça va revenir tous les ans, eh bien pourquoi pas euh, remettre ce qu'ils osent appeler des vaccins gratuits, mais qui sont payés euh, par l'argent public à concurrence de 15 à 20 euros la dose donc ce n'est gratuit, je dirais qu'entre guillemets. Je fais caca tous les jours. Qu tous les jours. Ah, tous les jours. à Une fois par an, tous les, tous les matins. jours. Tous les matins. Non, le matin ou l'après-midi. Le matin. Il y a des telles choses qu'on fait tous les jours oui. euh, et tous les ans. Euh... Mm. Oh, avec ça. Oh. Voilà. Donc, et comme le dit Pierre très justement, on n'a pas fini d'en chier et tous les jours. Et, et ce qu'il y a d'intéressant là-dessus, c'est que justement, c'est le discours dessus. C'est-à-dire qu'on veut être anxiogène, alors que réellement, eh bien pour la majorité, la très grande majorité de la population française, eh il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Il suffit de porter son masque euh, et de se laver les mains, et il y'a basta. Voilà. Donc euh, la, la politique anxiogène médiatique n'a que des buts purement euh, politiques et sont commerciaux. Mais plus personne s'envoie, tout le monde s'en fout. Mais non, mais plus personne s'envoie, <Events> tout le monde s'en Mais alors, qu'est-ce qu'ils vont faire plus personne tout le monde s'en Mais il y a encore des gens qui peuvent quand même. Mais non, pas non oui? mais peut... alors, Elle ne sera pas au second tour, la Mère Le Pen, parce qu'il y a Philippot qui se présente, du pont l'autre Zygomar ah, qui -f -f -f se présente, donc elle ne sera pas au second tour. Donc, il y aura un mec de droite contre un mec de droite et personne n'ira voter. Voilà, ah, mais ça. ça oui, mais ça ne change rien. Personne n'ira voter. Ça change rien. J'espère bien. Ça change... ne change rien. J ai, j ai, j ai, j rien ça ne change rien. Que effectivement, que effectivement, rien. Personne n'ira voter. C'est mon choix. ça ne change rien. Hein. Donc voilà, donc, euh, on continue nos, nos, nos présences à l'île. Ça a un, un lien direct parce que quand on voit que. Euh, quand quand qu on voit qu'on continue à faire des études, qu'un un infirmier, c'est trois ans d'études, hein. euh, c'est trois années d'études, euh, et on ne forme pas suffisamment d'infirmiers. On les paye mal, euh, on, on ferme des lits, et, et c'est ça. Non, parce que déjà l'école. Non, pour fermer, non, pour fermer l'école, pour fermer l'école, l'école, pour fermer les écoles, de... les écoles, de... les gosses ils se font chier. Ils apprennent des ah, trucs bon, idiots, ça, ça, ça, ça, ça, ça. ils sont encadrés, on leur apprend à se taire. Il faut fermer les écoles, oui. fermer les hôpitaux, fermer les cinémas, ils ne passent que des faut conneries, des théâtres, fermer ça. les théâtres, ils passent que des pièces de théâtre où c'est la riche qui est amoureuse du pauvre et puis comme elle est amoureuse du pauvre, il n'y a plus de lutte des classes si tout le monde fait un petit effort. très bien. Il faut tout fermer, l'école, voilà, le lycée, plus de services publics, plus de trains, arrêtez de vous déplacer. Voilà, on en a marre, des hôpitaux, des, des écoles, tout ça. Fermez tout, tout. c'est très bien, il faut tout fermer. Et alors l'essentiel, il faut fermer tout, mais ce qui est essentiel pour euh l'ensemble de la casse politique, c'est qu'on doit aussi la fermer. C'est-à-dire la fermer surtout, et surtout la fermer. Et moi je pense que c'est le parti d'en rire, c'est-à-dire que si on a fait cette émission ce soir, c'est que justement, Philippot... Excuse-moi, on ne devait pas la faire. Moi j'avais compris qu'on est boire un coup. Ah oui, mais... moi je suis pas venu pour faire une émission. c'est parce qu'on t'a désinformé. Non, Marc, m'a dit qu'on peut boire un coup. C'est pourquoi on fait une émission il y on fait pas. émission, parce que Marc a dit qu'on fait une Mais t'as alors, je, je vous dis, il y a aussi un truc qui est super drôle. Alors, Public Sénat, euh, voilà ce qu'ils qu qu ont publié en décembre 2020. Alors, en octobre 2018, la Direction Générale de la Santé a fait le choix de détruire 613 millions de masques justifiés non conformes pour en racheter à peine 100 millions. Donc, ils en brûlent 613, ils en, ils en rachètent 100 millions. Alors, une situation plus que problématique, au moment où l'épidémie est arrivée sur le territoire. Le rôle de Jérôme Salomon, le directeur de la santé, DGS, est clairement pointé du doigt par les sénateurs. Non seulement la DGS n'en a pas informé la ministre de la Santé de l'époque, Agnès Buzyn, qui pourtant, fin 2019, l'avait alerté sur un risque de pandémie mondiale. Voilà, voilà, voilà ce que sont euh, les autorités compétente euh, de, de notre démocratie. Si, tu, si on ne rigole pas, moi ça me fait franchement rigoler, ça m'angoisse pas du tout. C'est-à-dire que euh, c'est bracassé, c'est guignol euh, d'avoir euh, euh, le président Knock, un type qui est, qui est un voleur patenté euh, de l'Union européenne, euh, qui, est, qui a été coopté par, par Jacques Attali et par Dominique Strauss-Kahn parce qu'il était... Euh, euh, un des, des chefs de l'optimisation fiscale au Luxembourg et qu'il est devenu ministre des finances de Hollande. Mais pour moi c'est la suite logique de toute cette gabegie où on a des gens qui osent euh, croire euh, que parce qu'ils sont élus dans le cadre euh, d'un système majoritaire, euh, ils ont une quelconque légitimité, euh, non seulement à légiférer, mais à décider à la place de tout le monde. Voilà, donc effectivement, euh, je dis qu'il faut en rire, parce que je ne suis pas du tout des gens qui disent la révolution. La révolution, c'est du sang et des larmes. Moi, j'en veux pas du sang, je ne veux pas des larmes. Je veux des gens qui rigolent, je veux des gens qui s'amusent. Sa donc il faut euh, que la police reste dans les commissariats. On doit leur livrer des packs de bières gratuits. Pour qu'ils ne sortent plus des commissariats, il faut que les hommes des casernes restent dans leurs casernes, parce que comme ça, au moins, ils n'iront pas à la guerre, donc ils risqueront pas de se faire tuer. Et, euh, et je pense qu'il il faudrait aussi peut-être que, que Emmanuel Macron reste confiné à l'Elysée et, euh, et Castex à Matignon. Euh, et puis surtout, comme il faut tout fermer, ce serait bien aussi qu'il la ferme, voilà, parce que ça nous ferait des vacances. Il va pas la fermer. Ah non, mais moi je suis complètement ouvert, ouvert à l'ouvrir. Moi je dis, on, on me la fermera, peut-être comme on a fait pour le pauvre Amjad ou pour euh, le pauvre Djamal Khashoggi. Euh, mais euh, voilà, moi je dis, comme euh, la devise du canard enchaîné, c'est la liberté d'expression ne susce que si l'on ne s'en sert pas. Et donc moi, je, je pense qu'on a la liberté de dire, même si effectivement, comme le disait euh, Pierre Dac, euh, la démocratie c'est cause toujours et la dictature c'est ferme ta gueule et effectivement quand on voit le traitement qu'ont reçu certains gilets jaunes ça a été réellement ferme ta gueule et quant à Rémi Fraisse ça a été réellement ferme ta gueule avec une grenade et je me souviens au lendemain il y avait un, un militaire qui gardait l'anonymat qui disait que s'il était mort c'est qu'il avait certainement des explosifs dans son sac. Voilà, on n'a pas parlé du fait que le corps avait été déplacé euh, et, et, et toutes ces choses-là. Mais depuis, depuis ben, la famille de Rémi Fraisse sait très bien qu'un militaire peut tuer un jeune Français sans que ça lui bouge une couille. C'est-à-dire qu'il n'y aura strictement rien derrière, ni pour le militaire, ni pour le préfet qui a donné les ordres, ni pour le président qui a laissé entendre au préfet qu'il fallait qu'il donne ce genre d'ordre. Donc, la radicalisation... La violence, les gens qui appellent à aller sur des manifestations pour se faire crever les yeux ou arracher les mains, je dis stop. Aujourd'hui, notre devoir, c'est d'appeler les gens à se protéger, euh, non seulement contre le coronavirus, mais aussi, je dirais, contre le macro-virus et sa clique du MEDEF, qui sont des gens hyper-violents. hyper, -violents, hyper -violents. Ce qui se passe au Yémen, hein, le fait d'affamer une population entière du pays le plus pauvre du monde, c'est d'une violence extrême, c'est d'une violence extrême, donc nous devons avoir peur de ce qui est réellement horrible, c'est-à-dire des gens qu'on tue. Voilà, le reste, moi je dis, il me, il, euh, je dis le président Knock me faire rigoler parce qu'il va se faire bouler par le Conseil d'État ou le Conseil constitutionnel, qui va lui dire, comme quand il avait fait des réflexions totalement déplacées sur la secte des Amish, euh, qui va lui dire, ferme ta petite bouche, euh, Emmanuel, euh, ce, tes propos sont anticonstitutionnels. Voilà, et je pense que c'est sur... Euh, je croyais que tu contre le droit de vote. Alors, la ah non, mais, mais alors, non, je suis contre le droit de vote. Oh, mais que vous vous de la je ne suis pas contre le droit de vote. Non, mais qu'est-ce que vous en avez dans la Constitution, monsieur Alors, là. mais justement, la Constitution, c'est pas la démocratie, je l'ai toujours dit. Bon, alors, t'es pour le Conseil constitutionnel et contre le ah, vote. Non, mais, mais je te pourquoi... laisse dans tes machins. Non, ce pas une contradiction, c'est que pour Emmanuel Macron... Le fait que la France ait une constitution, c'est ce qui prouve que c'est une démocratie. Et ce qui me permettait de rappeler que le Chili de Pinochet et l'Espagne de Franco avaient aussi tous les deux des constitutions, ce qui fait qu'il ne faut jamais confondre constitution et démocratie. Et le droit de vote, je suis pour, parce que le droit de vote est un droit, mais n'est pas un devoir. Et donc, c'est aussi un droit que de s'abstenir quand aucun des candidats ne convient, quand ils sont tous nationalistes, militaristes, et, euh, et dangereusement stupide. Voilà. Donc euh, aujourd'hui, il faut défendre les intermittents du spectacle qui voient le Ah non non Ah non non non Il faut défendre les hérissons Il faut défendre les hérissons Malgré ce que dit le réactionnaire Pierre lui il veut la fin des hérissons. Ah spectacle. non non non, c'est pas lamentable, Pierre. Et les hérissons oui, si. et les, les interviews de spectacle, c'est ridicule. Hein. Et les griffons, on a rien à foutre. Ouais, ils à foutre aussi, mais les interviews de spectacle, c'est vraiment. <rire> fois, spectacle. Voilà, et donc, euh, euh, eh bien, euh, fondons-nous la poire, parce qu'il euh, en a encore temps, il en est toujours temps. Euh, je, je vous dis, je ne vous dis pas à jeudi prochain, bien que nous serons là sur la place de la République pour Ali, euh, mais, je, mais je vous dis de garder le moral, parce que tout, tout ça est. Euh, de la gesticulation médiatique, et euh, non, non, les grands laboratoires pharmaceutiques, non, euh, la classe politique, n'aura pas raison euh, de, du parti d'en rire et de notre bonne humeur euh, ascensionniste. Voilà, salut à toutes, salut à tous. Publié, envoyé.